On est de sortie Coucou, comment ça va J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Euh, J'ai dans l'ascenseur et je me suis dit non, je vais retourner, je vais chercher l'appareil photo. Voilà, écoutez, aujourd'hui nous sommes le dimanche, il est 11h40, on va rejoindre des amis à l'aéroport. Et ensuite, bah écoutez, je vous parle sur la route parce que le taxi est en bas. Qu'est-ce que tu veux me montrer Oh oui Elle retourne là-bas. Elle est comme mignon. mignonne. Mignonne oui. Toi aussi t'es trop mignon. Regarde-moi. Regarde-moi. Canada no, tu es un Non, Regarde-moi. Waouh. Allez on y va. C'est parti. On va voir qui. On va voir qui. Assia. Et on va dire au revoir Assia. Tu sais Assia elle va partir. allons Bon alors je vous disais en fait euh, on est dimanche. Hier on a eu un barbecue euh, avec euh, une copine qui nous a invité qui s'en va. On avait fêté ensemble, entre filles, son départ et là, hier, elle nous invitait avec deux autres familles. C'était sympa. C'était Après, franchement, j'ai eu un coup de blues quand même. Et là, aujourd'hui, je... c'est officiel, en fait. C'est quasiment... quasiment toutes les personnes vraiment proches sont parties ou vont partir très prochainement. Donc là, on va à l'aéroport, on va rejoindre Maram et son mari Loïc. Je pense que ça va être émotionnel. Euh, parce qu'on était assez proches, on se voyait souvent, on faisait beaucoup de sorties entre nous, les maris aussi et tout. Donc voilà, et après ça, on voilà, on verra, on va faire plein de trucs là. Mais là, j'ai trop faim, j'ai rien mangé, je me suis réveillée, j'ai dormi hyper carrière, c'est pas très bien ça. Et euh... voilà, direction euh, l'aéroport, parti taxi en fait. Euh... Ah, mais, ah, mais tu vas pas fermer le, le truc de la valise euh... Ahmed il s'en va juste après en fait, on va à l'aéroport, on se rejoint à l'aéroport euh, puisque à Singapour, vous avez dit bonjour les filles oui. je vais retourner la caméra, donc à Singapour vous avez en fait euh, pas mal de terminaux et euh, vous avez le Joule, Joule, Joule euh, le dernier bébé là avec la fontaine, euh, et plein de magasins et tout, il y a plein de cafés donc du coup on va se rejoindre là-bas puisque Ahmed a un vol à... il s'en va à Kuala Lumpur, c'est pas très loin une heure de vol, euh, il s'en va à Kuala Lumpur à 14h donc du coup... Euh, ah, papa. Pour le boulot Donc du coup on, on, on, on se rejoint là-bas comme ça on pourra profiter Voilà et après de là-bas on, on partira à un le petit le parc d'eau euh, avec une autre copine et avec les enfants tu peux être contente? Oui, elle le mon de Surtout, on a fait les devoirs, ça c'est bien, et là on va voir si elles ont retenu les mots de spelling. Right, ah oui, alors vas-y, Rania, R-I-G-H-T. Mariam, il y avait wrong. R-O-R-O-N-G. T'as faux déjà? Wrong. Oh, wrong. W-R-O-N-G. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait comme mot Je ne me souviens plus. Attends, ah, si Non, mais est-ce que c'est le euh... dernier parce que moi, Oui, c'est ce, ce, oui, ce que tu viens de réviser ah, maintenant. A... Ah, mais t'as la liste, non ce, des dans ton téléphone, il y tu peux m'envoyer a... Tu as trouvé quoi, Ram? Il y a quoi d'autre comme mot, les filles Vous vous souvenez pas, uh... pas Je ne sais pas. pas en fait, je me souviens, moi, des mots de la semaine dernière. Parents, children. C'était la semaine dernière. On va mettre notre masque. Bienvenue à... Jewel, Jewel qui se prononce Joule Voilà donc on est à l'aéroport vous avez le terminal 4 Qui est juste ici et donc le, euh, Vous avez le shopping qui est juste en face Alors euh, Attendez je vais tourner la caméra parce que ça vaut le coup hein, de, Si jamais vous venez à Singapour Et que vous passez à l'aéroport Il faut faire un arrêt par ici Voilà Ouh, On va zoomer On va zoomer On va zoomer yeah. Et là, on va chercher un endroit où manger. Wow, beautiful. Yeah. Mommy, I got my shoes. Parce que qu'est-ce que tu veux manger Tu veux un peu de... Euh, je crois que... tu veux ça Tu veux manger ça Alors attends, il y a des petits pains. Tu veux pas les petits pains T'aimes bien les petits pains Non, non Ok. Alors attends, on va regarder. Bon, on est parti chez Paris Baguette. Voilà. Bon. On va prendre du café, un petit pain et ensuite c'est parti. Ah là là mais il faut les suivre hein, ces enfants Ok bon on a pris le petit déjeuner Et là on a pris un bus On va se rendre Du côté de Marina Besant Il y a Un playground Oui Marina Besant oui, Tu vois des poissons Re Rania. Regardez, ah, on est arrivé, c'est le Children's Garden. Et c'est gratuit C'est gratuit. Donc c'est parti, on y va. Ah, les enfants ils sont tout fous. Les enfants sont super contents Ça faisait super longtemps qu'on est qu'on n'est pas venu ici Donc là ici on est à The Three Houses Et donc vous avez en fait des petites maisons Oui je vais venir, je vais enlever mes chaussures Allez je vous accompagne Let's go Allez on y va, vas-y je vous suis C'est parti Qui vient non. Ah oui oui si il était tout petit Allô tu te rappelles cool, on va quitter euh, Garden by the Bay et on va se rendre du côté de East Coast on va aller manger euh, euh, des fruits de mer oui Haroun bon voilà on est arrivé à East Coast Lagoon Food Village allez Haroun, Haroun, prends ton petit train let's go, oui, oh là là ça sent bon alors ça c'est du saté c'est super bon des brochettes euh, de poulet ou de mouton, avec une sauce à base de cacahuètes, délicieux Voilà, le stand de 38 et le 43 c'est ça C'est ça 43 aussi vous m'avez dit 43 et donc là ici on a quoi On a quoi des crevettes au. Crevettes, cereal crevettes. Ok, très bon. Ensuite, ça ici, baby calan Baby kalan. Ok, on a pris du saté. Et ça ici, fried rice. Fried rice. Fried Ça, on Saté. Et ça ici, comment ça s'appelle ce qu'il y a vu là, en l'intérieur Ota. Ota. Ota. je pas